Yo tout le monde, c'est Ross. j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit podcast en espérant que vous entendrez bien à cause du bruit du vent, parce que je suis dehors, ah bon, j'essaie de me mettre un petit peu à l'abri. Hein. <rire> J'ai voulu faire une petite réaction pour euh, enfin, par rapport au résultat, enfin résultat, je pense sais pas si on appelle ça résultat, hein, c'était déjà connu d'avance, du conseil constitutionnel par rapport à la réforme des retraites. Bon, euh, honnêtement, je veux dire, euh, quand je vois la réaction des gens, que les gens sont dépités, Soit ils sont très bêtes, soit c'est de l'électorat de Mélenchon, donc ça, ça équivaut au même. Euh, soit euh, les gens sont tellement devenus lobotomisés qu'ils n'arrivent plus à sortir la tête de, de leur cul, comme on dit. Ils ne voient même plus la lumière du jour. C'était obligé qu que, que ça, devait, ça devait passer. Je veux dire... Euh la réforme, le conseil constitutionnel est composé, on appelle ça des sages sages qui n'ont de sages que de noms hein. c'est tous des, des repris de justice ou alors des, des magouilleurs hein, ou des, des enfoirés en puissance hein. euh, qui votent des, des lois en vérité complètement en accord avec le, le gouvernement enfin j'ai déjà entendu les conseils des sages se mettre contre le moindre gouvernement en place je veux dire, si vous croyez que ça le contraire vous trompez lourdement alors le sage, pour vous faire une idée je vais faire juste un petit petit euh, prélèvement de parmi cette cette bouillasse et cette cette cette, cette huile noire qui qui les sages. Alors il y a Fabus. Alors Laurent Fabus étant en... une pourriture de la pire espèce, c'est lui qui est, qui est, qui est a été condamné pour le sang contaminé, il a réussi à sortir de la condamnation parce que la justice elle est juste pour nous, hein, eux ils ont pas de justice en vérité, hein, parce qu ils passent toujours tranquille. Donc du sang contaminé, hein, si vous si vous connaissez pas, si vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, ben, regardez euh, sur euh, Google, hein, tapez sang contaminé Laurent Fabius, vous allez comprendre, il a il a contaminé des milliers des milliers de Français avec du sang euh, euh, où il y avait le Sida le dedans, et, et ce même sang au lieu de le jeter ensuite, ils l'ont revendu, ils l'ont redonné aux pays africains. Et c'est lui qui est derrière tout ça. Tu vas me dire arrête tes conneries. Non, non, je vous promets, c'est ça le, le, le scandale du sang contaminé. Donc, il y a lui déjà. Après, il y a Sarkozy. Bon, on ne présente plus un sarko c'est le tonton alcoolique de. qu'on a tous. cest c'est le petit salopard, quoi. le mec qui il a tellement de casserole, il pourrait ouvrir une quincaillerie Et malgré tout, il est, il est toujours en place. Voilà, bon, ben, je veux c'est comme ça. Hein. C'est toujours justice à deux vitesses. Donc lui aussi, euh, PPR, hein, Pépouze, hein, euh, il est au conseil, voilà. parce que c'est un ancien président. En gros, le conseil des ça, c'est -ce, tous les anciens présidents ou certaines personnes qui ont réussi à avoir le bras long pour y être. Euh, après, il y a Hollande. Bah, Hollande, c'est Flamby, hein, hein, on ne le présente plus. Hein. C'est lui qui a coulé son parti, il a coulé la France, il a mis en place Macron. C'est grâce à lui qu'on a Macron. On ne le présente plus. Hein, c'est voilà, le, le, le, le mec au le mec top. Et puis, euh, je, je crois qu'il y, qu y, y a Giscard, je crois qu'il est toujours en vie, ce conner. Bon, lui, toujours un gros trafiqueur, hein, à l'époque, il, il avait trafiqué avec les, les diamants. Les diamants qu'il avait reçus de certains pays arabes ou je sais plus, ou pays, pays africains, je sais plus, ou pays africains. Je ne sais plus quel pays c'était, il avait trafiqué, il avait eu des diamants, euh, mais attention, pas un ou deux diamants, hein, une valise pleine de diamants... Euh, comme ça il a été acheté en gros pour pouvoir fermer les yeux chopés pour qu'elle affaire. Donc voilà, bon, gros, je vous ai fait un petit prélèvement de cette huile noire qui compose les sages. Donc euh... C'est pour ça que quand je vois les gens qui sont complètement dépités, ils disent Oh, on, on croyait, mais <rire> vous croyez quoi Faut rigoler, moi je le savais d'entrée de jeu, dès, dès que c'est passé au Conseil constitutionnel, je me suis dit Mais c'est obligé, c'est obligé, il faut vraiment être un débile. je je dis Soit d'être de l'électorat de, de Mélenchon, quand tu vois le, la gueule de ceux qui composent l'électorat de Mélenchon, c'est le, le chaos absolu, c'est la ligue de l'humanité, donc il bon, ne euh, faut pas s'attendre à grand-chose. Après tout, c'est grâce à eux que Mélenchon, Macron a été réélu, hein. voilà. au passage, parce qu'ils chialent comme des demeuriers. Comme des verts mais en tendance c'est eux qui l'ont réélu. Ça me fait penser un peu à tous ces, euh, ces écolos bobos à la con euh, qui, euh, qui, qui militent pour les voitures électriques ou les motos électriques ou je sais pas d'autres conneries. Et euh, d'un autre côté, ils s'aperçoivent pas que pour produire les batteries électriques ça, ça du, du massacre des fonds marins, que ces batteries même électriques sont fabriquées dans des endroits où ils exploitent des enfants, dans les données dans chez, les, chez les, les pays asiatiques, ou même certains pays africains. Euh, un peu comme Apple, hein, les batteries où les téléphones et tout ça sont fabriqués dans des pays africains où ils exploitent des enfants qui ont entre 6 et 10 ans pour, pour faire des choses comme ça. Voilà, ça me fait marrer quoi. Dans ça, ça, ou alors quand tu as par exemple, euh, je sais pas, d'autres. D'autres conneries qu'il lâche, euh, J'ai la liste c'était tellement je peux en faire une vidéo entière. Donc voilà, quand tu vois cet électorat-là, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, il y a ça. Après, d'un autre côté, euh, qui c'est qui a cru à ça ben, Les gens qui sont des le du cerveau, vous à coup de FM TV, de, de CNews et toutes ces merdes, de 1 France 2, France 3, tout ce que tu veux. Qui, qui, qui, qui coûte que ça Qui ne pas internet Qui ne savent pas euh, sortir, comme on dit, la tête de leur fesses, euh, La tête de leur cul, je hein, vous Ils ont tellement la tête enfoncée dans leur, dans leur propre cul qu'ils ne voient même plus la lumière du jour Donc ces gens-là, euh, tu leur fais gober n'importe quoi Demain tu leur dis que Roswell Il, vient sur, il, re, il est revenu sur Terre euh, envahir, la, envahir le monde Ils vont y croire Et je, je peux vous dire moi que oui hein. Donc C'est pour ça euh, euh, <rire> C'est ça, c'est ça. Le, disons que le, la grande force de, des politiques, c'est qu'ils ont tellement abruti les gens avec des des, des séries, des films à la con, euh, euh, de la comme s'appelle de la, de la propagande à mort, euh, euh, tous ces propagandes à la con, wokiste, euh, féministe, euh, et tous ces trucs, tous ces torchons. Euh, plus les, les, les, les, comme ça s'appelle, les journalistes qui, qui, qui, qui sont même plus des journalistes, c'est des VRP de, des différents gouvernements mis en place depuis toujours. Hein, ça ne date pas que de Macron. Hein. Même du temps de Mitterrand et tout ça, c'était déjà ça. Hein. C'était déjà ça. Et euh, ces gens-là, ils, voilà, ils vous lavent le cerveau complètement. Et si as le malheur d'être, je vous dirais honnêtement, à l'instar de mon père qui ne regarde que ça, il est lobotomisé du cerveau d'une force puissance 1000. Pour lui, Macron, c'est l'homme de la situation et c'est pour, pour ça que qu j'apporte jamais le sujet avec lui parce que ça, ça part en dispute direct le mec il est, oui bien sûr le type il c'est il est, il est, il est, est un ancien militaire, il a 2000 euros de retraite euh, voilà donc pour lui Macron c'est providentiel alors que c'est un tâcheron en puissance quoi mais, mais comme il écoute que un son de cloche qui est BFMTV ou TF1 machin pour lui euh, ce qui est dit est vrai ça fait parole d'évangile donc voilà à partir de là euh, ces, ces, ces gens là ont déjà gagné et en plus, c'est un mec qui il a, il a, a compris la faille en vérité de, de, de toute démocratie. S il l'a très bien compris, c'est que la faille, c'est que, en vérité, tu peux passer outre ce que le peuple dit veut. Ils ne sont pas la race. Tu vois, à moins que tu vous fassiez comme en Corse, comme on fait nous, on fait tout sauter. Euh, on fait des plastiquages monstres, on, on, on fait carrément tomber des bâtiments entiers euh, ou des choses comme ça. C'est pas parce que vous allez manifester en, en, en chantant « on est là, on est là » ou aller à claquer des mains ou danser ou faire des merguez, euh, je sais pas quoi, ou, ou, ou, ou marcher dans la rue que ça va les faire bouger. Ils en battent la race, ils s'en foutent complètement. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous arrêter parce que vous allez plus avoir de pognon à la fin du mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on... <rire> Il a compris en vérité, que il a très bien compris que la faille des, des, des, de toutes ces démocraties, c'est simplement, c'est que il te suffit de ne pas les écouter, et puis point barre, c'est tout. Et si vraiment il te casse trop les pieds, t'envoies les flics, tu, tu fais un gros massacre, et puis voilà. Non, c'est pour ça. C'est un type qui, qui est en place, et j'ose je, je, je, même dire, je ne sais même pas s'il sortira au bout de son deuxième mandat. Donc, non, c'est... C'était obligé que ce type, il allait, il allait passer sa loi ou la main. Et vous avez vu, il a, il a signé ce, hier soir à minuit, euh, vite fait comme ça. Il a, il a consulté personne, aucun de ses ministres. il est lui-même est arrivé, il a signé comme ça, à la, comme ça, vite fait. Donc c'est pour ça, euh, faut pas s'attendre à quoi que ce soit ou aucun changement. Vous vous trompez mais lourdement. Si vous croyez le contraire, vous vous trompez. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont persuadés que, que, que le fait de manifester ou le fait de gueuler, ça fait quelque chose. Même des vidéos chez ça, comme ça, là, ils en ont rien à carrer. Ils doivent te dire, mais tu peux parler tant que tu veux. Même par exemple, moi bon, encore, mes vidéos font peu de vues. Mais même J'ai vu des youtubeurs qui font beaucoup de vues, qui ont fait des vidéos comme moi ou des podcasts, machin comme ça. Ils en ont rien à carrer. Le seul truc qu'ils vont faire, qu'ils vont mettre en place, ah oui, c'est que... Ils vont, ils vont faire un espèce de, de censure, ils vont demander à YouTube de faire supprimer ces vidéos quand même parce que ça les fait chier quand même qu'elles soient sur internet. Mais voilà, mais c'est tout. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va les faire tomber. Hein. Pas du tout. Pour Faire tomber un gouvernement, il faut carrément que ça soit.. C'est facile, je vais vous le dire honnêtement. Si vous, tu veux faire tomber un gouvernement, il faut faire exactement à la lettre ce qu'on fait en Corse. Ça veut dire faire des attentats. Euh, euh, voilà, faire des actions comme ça, je veux dire, il faut que ça se radicalise à mort, que, voilà, que tu tombes carrément dans l'extrémisme, carrément, voilà. Là, oui, là, il commence à se dire, merde, là, il commence à, faire des... par exemple, tu commences demain, tu commences à, je sais pas, moi à détruire des bâtiments entiers, comme on fait nous, on fait sauter carrément des bâtiments, où tu fais, euh, tu, tu détruis, ou par exemple, des, des trucs au niveau des trains, des avions, où tu fais des, des où tu, tu commences à détruire des câblages électriques, où il n'y a plus d'électricité, ou machin comme ça, où vraiment, ça commence vraiment, vraiment à être la pagaille comme ça, là, ils vont commencer à dire merde, ouais, non, là, c'est pas bon, là. Mais si, par exemple, comme il y avait eu avec les, les gilets jaunes, où tous les samedis, ils défonçaient tout, ils détruisaient tout, euh, là, ils ont commencé à dire merde, là, ça, c'est pas bon, là. Mais mais sinon, si tu te contentes de, de manifester comme ça, euh, à marcher à la, à la Gandhi, avec les punks à chiens, et tous les lectorats de, de, de Mélenchon, tous les trans, les homos, les, les, les fragiles, et tous les merdeux, là, et comme ça, et, et tous les bobos, et, et les bobos écolos quinoa qui mangent de la du quinoa, euh, ils sont va les couilles, lui, de ça mais je vous dis honnêtement, Macron c'est un dictateur. C'est pour ça que quand il est allé en Chine, tu as vu, il était fier de lui, il a adorait la Chine, on le voit. C'est pour ça que quand il est rentré de Chine, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait Xi Jinping, il a dû sans doute lui faire fumer de l'opium. Mais tu vu, il a carrément tourné sa veste contre les États-Unis. Lui qui est un tout, -tout des États-Unis, qui est mis en place par eux, il, il, il est reparti de là-bas et putain, il était, il était, il était en trance. Pourquoi il était en trance Parce que le mec, c est, c est, en vérité, c'est son rêve de devenir comme lui. Lui, ce qu'il voudrait, c'est faire une dictature en France. Faire semblant que tu es en démocratie, mais être une pure dictature. C'est pour ça quand il a vu ça, qu'il a vu que tout le monde était au garde-à-vous face à, face à lui, et que personne n'osait même parler, « Putain, mais c'est un, un rêve, lui. C'est un rêve. Il voudrait que ça soit comme ça, la France. » Donc c'est pour ça, euh, si vous avez, si vous croyez que ça va changer quelque chose, ou même, ou même le référendum citoyen, j'ai entendu qu'il y en a certains qui disent « Ouais, on va faire un référendum citoyen, mais ils sont mal à couille de votre référendum. » Je vais vous donner donne un exemple très simple. Quand à un moment, il y avait eu un référendum, si on voulait oui ou non rester dans l'Europe, à 71 les gens, les Français ont dit qu'ils voulaient dégager de l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait Ah ben non, mais en, en vérité, c'était juste, un juste une question pour savoir à peu près comme ça, mais c'était pas vraiment pour sortir, parce qu'ils ont vu que tout le monde voulait dégager. Mais là, c'est pareil. Tu vas, tu vas arriver avec ton papier avec, avec ton référendum citoyen où il y a, je sais pas, 93 de la population qui est contre. Il va dire c'est cool, c'est bien, euh, on prend note. Voilà, euh, maintenant, on peut les jouer. Voilà, ils sont dans les couilles. Ils s'en foutent complètement. C'est a rien à foutre, ils c'est voilà, il faut, faut arrêter, faut, faut, faut, il faut savoir se réveiller de temps en temps. c'est Non, euh, le grand malheur et la grande faute, ça vient de, de, de, de tous, ces, tous ces électorats de, de Mélenchon qui l'ont remis en place, il fallait pas le remettre en place. Moi, dès que j'ai vu qu'il est repassé, je me suis dit, c'est fini, le game est fini, ça y est, il a gagné le jeu. C'est voilà, c'est tout. <rire> Vous attendiez à quoi, les mecs vous croyez quoi qu'il allait qu'il allait changer de de, de, de personnalité C'est un enfoiré de la pire espèce. Est, dire, il est de la même lignée que Mitterrand et tout ça, avec tous ces, ces, ces chiens galeux comme ça. Non, il va rien faire du tout. Il va rien, il va, il va rien changer. Il va rien, il va rien se remettre en question. Et si vous croyez le contraire, mais tain, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Oh, C'est sûr et certain. C'est pour ça que vous pouvez faire référendum citoyen ce que tu veux. Il s'en tape le coquillard, mais complètement. Ils sont fous, total. Il est protégé, il a la police avec lui. Non, la seule erreur qu'il a fait le Conseil constitutionnel, et là, c'est une erreur majeure, et là, par an, ça m'a fait rigoler, c'est que parmi le texte de loi, ce qu'ils ont modifié, eux, c'est qu'ils veulent plus que les policiers, ils aient des... policiers, gendarmerie, tout ça, ils veulent plus qu'ils aient des... des régimes spéciaux. Ça veut dire, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, quand vous veniez en Corse avant, si vous étiez policier ou gendarme, vos annuités vos annuités que vous faisiez ici étaient euh, comptées double. Et vous gagnez plus. Prime de risque, ils appelaient ça, je sais bon, Ça date de Napoléon, tout ça. Euh, ça, c'est fini. Et là, ils vont l'avoir mauvaise, les policiers. Parce que non seulement, ils se cassent le cul à défendre cette, cette espèce de grosse merde, mais en plus, ils l'auront mis profond. Enfin, en tout cas, enfin, du moins, c'est le constitutionnel qui l'aura mis profond, là, pour le coup. Donc là, ils doivent vraiment l'avoir mauvaise. Non seulement, ils vont devoir aller à 64 ans, comme tout le monde, et en plus, ils ont plus de régimes spéciaux. Alors, ils ont double sentence dans la gueule. Donc voilà. Ça, ça par contre, j'ai bien rigolé. J'ai c'est ces gros con. Non seulement, ils, ils, c'est des, des, des, des sous-citoyens, ils défendent cette pourriture. Et en plus, ils l'ont bien profond dans l'os. Là, ça m'a bien fait rigoler. Par contre, <rire> j'ai dit "Tenez, mangez-vous ça dans la gueule, bande de cons. Ça vous fera les pieds." Mais euh, voilà. Mais mis à part ça. Euh... Bah oh, ça ça va oui ils vont continuer à faire leurs petites manifestations. J'ai quand même entendu beaucoup beaucoup de gens quand même commencer à sortir le terme. Euh, radicalisation du mouvement et euh, action euh, radicale, action en gros, action à la, à la Corse quoi. Attenda, euh, machin comme ça, ça ils l'ont sorti. Ça c'est enfin sorti des bouches. Les gens, les gens maintenant ne s'emmerdent plus pour le sortir. Ils ont plus peur de le dire. Voilà. Ils ont dit, on n'est pas écoutés, ils sont le fout les couilles de nous. Euh, manifester, ça sert à rien. On va passer à l'état à la vitesse supérieure. Voilà. Ça, ça, voilà, c'est enfin sorti. Je hier soir, c'est enfin sorti. Ce que j'avais dit moi depuis le début, les gens commencent à le dire. Voilà. Mais, mais bon. Enfin, si, voilà, si ça en arrive, c'est malheureux à dire, mais si ça n'arrive arrive pas, des actions comme ça, putain, rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, mais rien du tout. Vous vous trompez lourdement. C'est, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Pourtant, je suis le premier à à être contre lui, je veux dire je l'ai assez dit, vous avez vu le nombre de podcasts que j'ai fait, le nombre de vidéos, je veux dire j'ai même fait en sorte que les gens votent pour, pour le. Pour le Rassemblement National, pas que je je porte plus le Rassemblement National dans mon cœur, mais enfin c'est un des seuls partis qui, qui est à peu près potable. Donc qu'est-ce que voulez que je vous dise Entre la peste et le choléra, eh il vous met encore des fois la peste. Donc voilà, Donc euh, c'est pour dire que.. Euh, non mais c'est. J'en ai assez fait, mais après, voilà, il fallait pas le faire repasser au pouvoir. C'est tout. Maintenant, on va se le taper cinq ans. Et moi, ce que j'ai peur, c'est d'une chose, c'est que non seulement on risque de se taper un troisième mandat, et si on venait pas se le taper un troisième mandat, ça va être un de ses potes qui va être réélu. Parce que les Français sont très cons. Ça va être Édouard Philippe, par exemple, qui est avec son nouveau parti Horizon, qui était l'ancien Premier ministre de Macron, qui est un macroniste pure souche il risque d'être réélu encore, lui aussi, parce qu'ils vont refaire la même rengaine, Marine Le Pen contre lui, et les gens, ils vont avoir peur de l'extrême droite, oh là là, les grands méchants loups, ils vont voter cet abruti. Et donc, c'est pas 10 ans de Macronie qu'on va avoir ces 15 ans. Si ce n'est 20 ans, parce qu'il va peut-être passer une deuxième fois aussi. Comme Macron. Donc au final, on va se taper 20 ans de Macronie. Et le pays va dans une merde, dans un, dans un niveau de chaos, mais sans précédent. Donc c'est pour ça... Euh Franchement, je vais même vous dire un truc, un truc assez extrême. Si vraiment si j'avais l'opportunité, je serais même d'avis même de m'expatrier, de dégager de France définitivement, oh, complètement. Complètement. Je serais même d'avis même de dégager de France et de plus jamais foutre les pieds de ma vie. Attention, je parle pas de partir aux États-Unis parce que c'est un pays de timbré. Eux c'est l'anarchie. Eux ils sont dans un niveau de connerie mais abyssal. Non, non, je parle pas dans de des pays de taris comme ça. Mais par exemple, je sais pas moi. Euh... Peut-être en Espagne ou au Portugal, parce que par contre ça a l'air moins cher. Et encore je sais même pas s'ils sont pas taris là-bas aussi. Je sais pas trop. Mais vous voyez des pays comme ça, pas des pays de mer comme Dubaï et tout ça, hein. Avec leurs lois islamiques ils se la pas complètement à la masse aussi mais voilà mais non mais c'est ça ça devient ça devient la merde ça devient la merde c'est malheureux d'être en arrivé comme ça putain on croyait s'en être sorti après après Mitterrand on se retape re un type comme lui ça, ça ça ça ça l'a fait mal moi je l'ai connu hein Mitterrand j'étais jeune à l'époque mais je l'ai connu Je voyais mes parents ils étaient dégoûtés ils le supportaient plus hein. ils se le sont tapés 14 ans 14 ans de ce type. Il croyait ne, ne plus jamais s'en sortir. Et encore, il est parti parce qu'il était malade à la fin. Sinon, il devait repasser, ce mec. Donc, euh, ça aurait été pratiquement 30 ans qu'ils auraient eu de taper ce type. Donc, euh, et là, on se tape quoi On se tape ce type. Franchement, à choisir, je vais vous dire honnêtement, je vais vous dire un, un extrême. Je préfère encore, même à la limite, hein, j'ai bien dit, et pourtant, c'est vraiment le dernier des cons, je préfère encore avoir me flambier, à Hollande, que d'avoir ma. ma, ma franchement parce qu'au moins Flamby il sert à rien c'est une tâche, mais le mec au moins il casse pas les pieds il reste dans son, dans son, dans son palais et il fait aucune loi il fait aucun aucun truc et il t'emmerde pas voilà mais vous avez vu au, au passage après je vais terminer sur ça il y a tous les tacherons qui sont en train de revenir il y a T.S.K., le violeur il se pointe il y a Flamby il, il prévoit de se de se représenter ah ouais carrément et Sarkozy il, il est en train de, de, de il essaie de voir lui aussi il y a toutes les vieilles casseroles qui sont en train de revenir. Putain, c'est on est vraiment dans un pays qui est en train de prendre l'eau de tous les côtés. Et aucune région de France n'est épargnée, même en Corse. Avant, on était, les, on était vraiment le, le dernier bastion de, de comment on dit, irréductible, vraiment de gens qui résistaient à tout. Même ici, commence à avoir plein de merde. Euh, comme s'appelle de, de, de vous savez toutes les, les, les théories foireuses là de, de, de, de tous ces de toutes ces conneries là, le, des colos ou alors de, de, de trucs transsexuels machin tout ça. Bon, ça commence à arriver tout doucement, pas d'un coup avec force, mais tout doucement, c'est en train de s'insinuer en Corse. tout doucement. Bon, les attentats ont repris de plus belle, la mort, ça c'est une très bonne chose, mais les conneries arrivent malgré tout. Donc, je vous dis, il n'y a aucune région qui est épargnée. La meilleure chose à faire, ça serait d'avoir du pognon. Moi, si franchement, si vous avez du pognon, si vous êtes proche de la retraite, hein, vous avez par exemple dans les 200, 300 000 euros, si vous avez travaillé tout votre c'est po possible de le faire, de se le placer, ça. Allez acheter, franchement, allez acheter en Espagne ou au Portugal, il paraît que c'est moitié moins prix, c'est moitié moins moins cher que, que chez nous, que ça soit au niveau des habitations, de la bouffe et tout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui vont s'expatrier là-bas. Il y a du soleil, vous êtes tranquille, et vous êtes loin, loin, loin de ce gouvernement à la con. Parce que, je, moi, vu la France, elle est en train de prendre l'eau autant que les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays de timbri, quand je dirais, même pas en rêve, j'y vais. c'est Ou alors, faut vraiment aller dans certains états, peut-être comme le Texas ou ou l'Utah, c'est voilà, vraiment très, très... Euh, des, vraiment vraiment à mort à droite et très euh, conservateur mais sinon tout le reste des états unis c'est une vaste merde en gros c'est une crèche à ciel ouvert, c'est une crèche pour adultes les états unis il y a tout des, que des cas sociaux, que des gamins on dirait qu'ils ont 4 ans d'âge mental c'est que des cas sociaux donc c'est pour ça, hein. même pas en vrai il faut aller dans des pays comme ça enfin voilà, je voulais vous donner un petit avis très pessimiste, de toute façon la, société, la situation est très pessimiste j'espère que, bah, que ça va vous plaire ce que j'ai dit et que vous partagerez mon opinion. Sinon vous me dites en commentaire toujours dans le respect. Hein, mais vous pouvez avoir un avis très différent. Hein. Peut-être que vous êtes très content de ce qui a été voté ou que vous voyez une issue dans cette affaire. Mais bon, moi j'en vois pas trop d'issue. Hein. Donc voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser. Pour les prochaines vidéos, je vais recevoir du matos pour la CB. Donc je vous ferai des vidéos de présentation. Et puis, euh, petite parenthèse aussi, ça m'a bien fait rigoler la vidéo sur les motos électriques. Putain, les, les, comment ça s'appelle, les, les retours, les, les, commentaires. On aurait dit que j'avais fait un, <rire> que j'avais vendu mon, mon cul, quoi. Non, non, mais je veux dire, je vais voir, hein, j'ai pas dit encore pour que c'était sûr, mais disons que ça peut paraître intéressant, on va dire, sur un point de vue, comme j'avais dit, pour, simplement pour avoir la paix disons que c'est malheureux, même ces salopards des colos, euh, ils te les ils te les brisent tellement qu'ils ont réussi à mettre des lois tellement liberticides que maintenant tu peux plus rien foutre. Avant encore, tu faisais ce que tu voulais. Moi je vous dis, il y a, a 10-15 ans, tu faisais ce que tu voulais. Tu pouvais aller dans le maquis, tu pouvais faire de la moto, tu pouvais chasser, n'importe quand, il n'y avait pas de, de période de chasse, tu chassais quand tu voulais. Et c'était pas de loi, même 15 ans arrière, il y a 15 ans, tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu peux plus rien foutre, mais rien du tout. Il y a plein de gens qui viennent du continent acheter, ils ont apporté leur leur euh, mentalité de merde avec eux et, et tu peux pas faire ça et tu peux pas rouler en moto et tu peux pas chasser et tu as toujours un collabo qui va te dénoncer tout le temps tout le temps tout le temps pour vous faire une idée il y a un fils de pute dans, dans, dans mon dans mon lotissement je sais pas qui c'est j'ai jamais su qui c'était et, et et tant mieux pour lui parce que sinon je dis moi que j'aurais agi euh, il est allé dénoncer quand je roulais à l'époque en motocross sur la route alors qu'il en avait rien à carrer, je dire ça lui gênait pas plus que ça. Je démarrais ma motocross de chez moi, je devais passer par mon, par mon lotissement et ensuite j'allais je, je, dans le Maquis parce que j'habite juste à côté d'un Maquis d'une forêt quoi, et ça le gênait pas le mec, hein. je faisais pas de coups de gaz et tout, je faisais en sorte de pas trop gêner les gens, parce c'est un deux temps, donc c'est assez bruyant, mais voilà, je roulais doucement, putain, il est allé dire ouais, il roulait avec une moto non c'est une motocross et tout ça, et les flics, ils, ils sont venus me voir, heureusement ils n'avaient pas de preuves, il n'avaient pas filmé à l'époque, les gens n'avaient pas encore cette habitude de sortir les téléphones pour filmer, mais pour vous dire, il y a plein de fils de pute maintenant, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Non, enfin bon, c'est comme ça. C'est pour ça, c'est un pays de merde. Quand vous allez par exemple en Espagne ou au Portugal, j'ai vu plein de Français. Tu peux faire de l'enduro, mais où tu veux, n'importe où, personne te casse les bûres. Je veux dire, ça me serait même pas venu à l'esprit, moi, une seule fois, d'acheter une moto électrique, une, une cross, une motocross, une enduro, quoi, une enduro électrique, dans des pays comme ça. Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu vas te faire chier avec des conneries comme ça Mais ici en France, comme tu ne peux plus rien foutre, tu es obligé, t'en es obligé, voilà, de te pointer avec des saloperies électriques, des trucs de homosexuel Et tout ça pour pouvoir rouler simplement, rouler voilà, pour pouvoir rouler dans la nature et pouvoir avoir la paix, c'est juste pour ça. Voilà, donc et en plus, c'est hors de prix. Hein. Ça vaut 12 800 euros la motocross KTM. Bon, c'est du haut de gamme, comme je l'avais dit. Oh, c'est le même prix, vous allez pas me croire, tu vas dire arrêtez, C'est le même prix qu'une 890 Duke R de KTM, la Duke, pas la Duke normale, la Duke R. Ou la GP, je sais plus. Hein. Vraiment, c'est tout équipé. Vraiment, vraiment euh, équipé. Hein. T'imagines le prix d'une 890 Duke R. <rire> pour un truc qui a tout juste la puissance d'un 250 4 temps euh, cross moto électrique. Là. Euh, pour te dire. Pfff. Enfin voilà. Bref. En tout cas, je vous laisse. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Et puis je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts, nouvelles vidéos, etc. Ciao, ciao.